On va terminer les pompiers monsieur, allez oh, On facilite le travail on facilite aussi okay. Allez on prend le droit frérot gars bon, On prend droit Attends